Alors aujourd'hui, je ne vais pas dire coucou les filles parce que cette vidéo sera pour les filles et pour les garçons. Donc une fois n'est pas coutume, on va pas parler aujourd'hui des ongles, on va parler de quelque chose de très important, c'est-à-dire le mindset. En fait, je vais vous expliquer un petit peu. Quand vous voulez ouvrir une onglerie ou même une autre affaire, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous concentrer sur l'aspect technique du métier. Donc, par exemple, un boulanger, faire le meilleur pain possible une coiffeuse, couper le mieux les cheveux possible. Par contre, il y a un autre aspect qui est tout aussi important, voire encore beaucoup plus important, c'est finalement l'état d'esprit qu'il faut pour réussir. Et donc, comme vous le savez, pour moi c'est un sujet qui me passionne, donc c'est vraiment le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, j'aimerais en fait reprendre le concept de Robert Kiyosaki qui en fait a écrit un livre que je pense que vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle Père Riche, Père Pauvre. C'est un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires, qui a voilà, fait le tour du monde, euh, qui est vraiment disponible en plein de langues différentes. Moi, je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai écouté en livre audio. Euh, voilà, de, de même que, si vous voulez, un autre très bon livre, c'est Réfléchissez et devenez riche, qui est très très bien aussi de Napoleon Hill. Et donc aujourd'hui, je vais reprendre le principe en fait... Euh, les principes de base, enfin surtout un, de, euh, de Robert Kiyosaki qui nous partage cela dans un de ses livres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, voulait en fait euh, passer par un système d'édition pour pouvoir éditer son livre, donc Père Riche, Père Pauvre, et les éditeurs lui ont dit non, tes concepts, euh, et ben finalement c'est n'importe quoi, euh, te, une maison c'est un actif, euh, c'est un actif c'est pas encore une fois, actif, passif, on peut l'utiliser de différentes manières, mais pour lui, c'était pas un actif d'avoir une maison, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui va lui rapporter de l'argent, donc pour lui, c'était pas un actif. Alors du coup, voilà, les éditeurs ont dit, non, non, non, ton livre ne nous intéresse pas, il l'a auto-édité lui-même, il a cru en lui, donc ça c'est très important, état d'esprit, il a cru en lui, il a cru en ses idées, il a cru dans les idées de son père riche, Alors est-ce que le père riche, le père pauvre vont réellement exister ou pas Il y a un débat sur le sujet. Mais en tout cas, l'enseignement est très très riche. Donc, moi, je voudrais vous partager ça dans cette vidéo. Donc, il nous parle également de quelque chose qui est extrêmement, je trouve, mais enfin, qui est génial, quoi. C'est le cadran du cash flow. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé énormément de choses dans ma vie, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi il y a un petit tableau derrière moi, parce que je vais vous faire un, euh, un petit dessin où je vais vous expliquer. Par contre, vous le verrez à l'envers forcément. Donc, déjà le cadran du cash flow, qu'est-ce que c'est Alors, je vais essayer d'être à peu près au milieu. C'est comme ça. Il y a quatre parties. Il y a les employés. Bon, je vais l'écrire eux, hein, mais euh, voilà, les employés. Il y a les travailleurs indépendants. Il y a les propriétaires d'entreprise, il y a les investisseurs. Voilà, ça c'est vraiment, bon, je suis désolée, hein, vous le voyez à l'envers, c'est vraiment les quatre parties qu'il y a. Les employés, dans un premier temps, bah, c'est simplement, vous vous levez le matin, vous travaillez pour un patron, vous faites votre journée, vous faites vos cinq jours par semaine et vous profitez de vos week-ends. Au final, bah, vous gaspillez, pas vous gaspillez vous utilisez tout le temps extrêmement précieux que vous donnez à un patron qui lui est ici et qui va finalement ben, euh, utiliser votre temps pour faire grossir son entreprise. Donc lui, son principe, c'est tout ce qu'il y a de ce côté-là, c'est beaucoup moins bien que tout ce qu'il y a de ce côté-là. Et pour lui, ce qui est important, c'est d'être du côté droit du cadran. Ensuite, arrivons euh, au travailleur indépendant. Un travailleur indépendant, c'est par exemple quelqu'un qui ouvre sa boîte. Euh, un chauffagiste, un plombier, une esthéticienne, une coiffeuse, peu importe. Le travailleur indépendant va être obligé de travailler pour faire gagner de l'argent. Donc, en fait, il échange son temps contre de l'argent. On n'est plus dans l'employé qui ne peut pas progresser parce qu'il oui, travaille 35 heures, il est payé tel salaire, enfin, voilà, tel salaire par mois, il est obligé de mendier chez le patron. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque la situation la moins enviable. Le problème, c'est que la société nous a dit une fois que tu as un CDI, tu es tranquille. Ouais, mais tu es tranquille pour travailler pendant 42 ans pour quelqu'un qui. Cela euh, coule douce. Alors, le patron, hein, euh, attention, le patron d'entreprise, il a bossé, mais mille fois plus qu'un employé. Pour arriver où il est donc je ne dirais jamais qu'un patron arnaque les employés pas du tout après c'est une question d'état d'esprit si vous voulez mettre un million d'heures de travail pour devenir un propriétaire d'entreprise ou si vous voulez ben finalement dire ben, moi je prends déjà un truc en route qui fonctionne je postule on m'accepte, c'est génial j'ai mon boulot je paye mes factures et ça me suffit si c'est votre cas parfait il n'y a pas de problème vous pouvez être employé et être très heureuse moi, je n'aurais pas pu être employée parce que pour moi, le temps, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie et la liberté, c'est ce qu'il y a de plus important. Travailleur indépendant, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée entre l'employé et le patron d'entreprise. Donc moi, j'ai voulu ouvrir ma propre entreprise. Euh, donc j'ai ouvert en 2005 euh, où je faisais les ongles voilà, pendant quelques années. Et puis, euh, depuis quelques années, je suis formatrice. Mais malgré le fait que je sois formatrice, je ne suis toujours pas, bien que j'ai ma propre société, propriétaire. La différence entre travailleur indépendant et propriétaire d'entreprise, c'est que le propriétaire d'entreprise il peut partir pendant un an en vacances et bien quand il reviendra, le chiffre d'affaires sera toujours le même, voire plus, tandis que le travailleur indépendant est obligé de travailler régulièrement pour que l'argent continue à rentrer. Donc là, je vous explique vraiment bien la différence. Donc travailleur indépendant, par exemple, si vous êtes coiffeuse, tout ça, que vous ouvrez votre entreprise, vous êtes là. On n'est toujours encore pas du côté droit. Je vais d'abord vous, vous parler des investisseurs. Les investisseurs, c'est ceux qui investissent euh, soit dans des startups, ils vont investir dans l'immobilier, ils vont investir dans des actions. Voilà, ça c'est les investisseurs. Par contre, il y a des fois des risques. Les actions, par exemple, ça peut être volatile Si on ne s'y connaît pas, c'est dangereux. L'immobilier, c'est pareil. Euh, ça peut être très rentable comme on peut vraiment se faire avoir. On peut acheter un bien qui est surévalué et du coup, ben, on, on va vouloir le revendre un, un peu plus tard. Si on a des problèmes d'impayés ou quoi avec les locataires, ben, problème, on se retrouve avec des problèmes. En plus, là, il faut ben, ouvrir une société aussi, bon, SCI, tout ça. Et il y a donc le dernier. Alors, lui, il a fait les deux, propriétaire d'entreprise et investisseur. Je pense honnêtement que dans un futur plus ou moins éloigné, je serai également investisseur euh, pour acheter des biens immobiliers. Mais par contre, je me formerai énormément avant pour savoir ce que je fais. Donc surtout, ne jamais vous lancer avec des gros sous, j'ai envie de dire, dans quelque chose comme ça. Et là, vous vous dites, oui, mais moi, être propriétaire d'entreprise, je ne pourrais pas. Euh, tu viens de me dire que c'est des milliers d'heures, qu'il euh, faut énormément de fonds aussi pour lancer sa propre entreprise, parce qu'après ça veut dire recruter ben, un manager, recruter des employés, recruter un PDG, recruter un... un je ne sais même pas comment ça s'appelle, <rire> une personne des ressources humaines qui, euh, qui gère les employés, tout ça. Il faut un comptable, il faut euh, toute une équipe, il faut des locaux, il faut un produit, il faut des clients, il faut un marché. Vous voyez, c'est très compliqué. Moi, <rire> il y a quelques temps, on m'a parlé de quelque chose et je me suis dit « Non, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. » Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais me retrouver ici sans avoir besoin de faire tout ça. Je peux être propriétaire dans ma propre entreprise sans y passer des milliers d'heures, sans avoir à créer tout le système sans avoir à ben, chercher un marché qui est plus ou moins porteur, donc faire mon étude de marché, tout ça qui est hyper galère et assez chiante à faire, faut le dire, euh, j ai, j ai, finalement, tout est déjà mis en place et je peux devenir le propriétaire de ma propre entreprise. Et en fait, ce qui m'a plu dans ce, dans ce projet-là, c'est qu'actuellement, moi, je n'ai pas le temps. Donc si vous me dites, si je vous présente ça et que vous me dites « Oui, mais Nathalie, moi, j'ai pas le temps », honnêtement, je travaille 7 jours sur 7, 12 heures par jour, j'ai trouvé le temps. Si vous avez une heure par jour, vous pouvez trouver le temps. Ça, ça va vous permettre, si vous travaillez deux heures par jour, au, de manière vraiment consciencieuse, que vous suivez finalement ce que, ce que je vous enseigne, en fait, vous allez pouvoir gagner entre 1500 et 2000 euros en récurrent par mois. Vous savez ce que ça veut dire en récurrent Ça veut dire que même si vous n'êtes pas là, ça tombe. Ouais. Ah, et là, forcément, vous êtes scotché. Euh, moi, je ne l'aurais jamais fait non plus si ça avait été quelque chose qui n'aurait pas été dans la bienveillance et dans le gagnant-gagnant. Pour les élèves qui sont avec moi, vous savez à quel point pour moi c'est extrêmement important d'avoir une relation gagnant-gagnant. Et je n'ai jamais vu un système qui permettait d'avoir finalement un, je sais pas comment dire, un échange autant gagnant-gagnant. Donc en fait, moi je vois mais tellement, tellement, tellement de bénéfices. À être ici maintenant que j'ai compris, que j'ai trouvé la solution pour être ici. Et si vous voulez gagner plus, il suffira de travailler plus pour mettre les choses en route. Mais attention, vous n'êtes plus un travailleur indépendant. Une fois que les choses sont mises en route, elles vont euh, d'elles-mêmes se, euh, se déployer. Et attention, on n'aura pas d'employés on n'aura pas de de stock à avoir, on n'aura pas toutes ces choses-là qui finalement sont très très très compliquées. En fait, on va pouvoir se lancer avec pratiquement rien du tout. Moins de 500 euros en ce sens. Donc, pas d'investissement, pas de marché à trouver, pas d'entreprise à, à créer dans un premier temps. Enfin, vous voyez, c'est vraiment parfait. Par contre, je ne veux pas euh, tout vous révéler dans, dans cette vidéo et je ne veux euh, parler à des gens que qui sont uniquement Très bienveillant, parce que je ne veux pas de gens qui sont malveillants. Je ne veux pas que vous se passez ça juste pour l'argent. Je veux qu'il y ait quelque chose derrière, un vrai pourquoi. Moi, mon vrai pourquoi, c'est pour ma fille et pour aider les gens. Parce que pour moi, c'est les deux priorités dans ma vie. Je, ça va également me permettre de faire de l'humanitaire et de donner encore plus pour la planète. Parce que comme vous le savez, je m'engage déjà pour la reforestation. Maintenant, je vais m'engager également pour les enfants en Afrique, pour leur créer des, euh, des écoles. Euh, pour moi, c'est extrêmement important. Et en fait je veux que des gens bienveillants qui vont vouloir faire cette démarche pour aider leur prochain, pour aider la planète, pour que tout aille mieux. Encore hier, euh, franchement on s'est dit là le monde va vraiment mal, euh, on a eu une telle tempête, bah, ma voiture est complètement cassée, il faut que j'aille euh, chez, chez l'assureur, bon, on est, on est amis aujourd'hui. Donc là c'est fermé, on a eu des grelons comme ça et là je me dis mais on a eu 40, euh, 42 degrés ou quoi il y a... Il y a une semaine, deux semaines, maintenant des grelons comme ça qui ont complètement tué ma voiture parce que je, pas, enfin mon copain n'arrivait pas à la rentrer dans le garage, on n'avait plus d'électricité. Donc il a dit si je serais sortie de la voiture, j'aurais été tuée, lynchée carrément tellement ça tombait. Quoi. Moi j'étais franchement, j'ai été choquée. Et, euh, et donc du coup voilà, si vous voulez faire les choses dans la bienveillance, si vous voulez avoir un paiement récurrent Peut-être en plus de votre salaire, si vous êtes déjà employé ou si vous êtes déjà travailleur indépendant, faire cette activité à côté. Deux heures par jour. Par contre, je vous demanderai vraiment un engagement. Je ne veux que des personnes ultra ultra ultra motivées. Moi, je vais donner tout mon temps pour vous parce que j'ai créé un groupe privé où je vous mets des formations dessus, où je vous mets plein d'informations, où je fais des lives, où je, fais, euh, je vous ai créé un document également pour tout vous expliquer et tout. Euh, attention, hein, c'est 100% légal, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne ferai jamais rien qui ne soit pas dans la légalité. C'est totalement légal. Et euh, voilà, j'ai vraiment juste envie de vous expliquer ça si vous voulez arriver à ce stade là, là voir plus ou si vous voulez que avoir 200 euros en plus il n'y a pas de souci en fait ça s'adaptera totalement à ce que vous mettez en place donc si ça vous parle si vous avez envie de passer à l'action si vous avez envie d'avoir une autre vie si peut-être vous, vous dites ah ben voilà j'aimerais lui ressembler euh, donc à moi euh, j'aimerais ressembler à, au mentor que moi j'admire euh, voilà qui ont une vie de, de rêve et eh bien c'est peut-être le moyen pour vous, c'est peut-être un moyen, il en existe plusieurs. C'est le moyen honnêtement, ça fait euh, 4 ans que je fais des recherches sur tous les moyens de gagner de l'argent par internet, par euh, d'autres systèmes, tout ça. Parce que j'adore ce sujet, c'est quelque chose où je me forme énormément, j'écoute énormément de livres sur ce sujet-là. Euh, comme la science de l'enrichissement qui est vraiment géniale, je vous le conseille et réfléchissez, devenez riche. Je le fais pas pour l'argent parce que moi-même, je n'en dépense pas. Je le fais pour contribuer au monde. C'est ma raison de le faire et je le fais pour contribuer à l'avenir de ma fille et peut-être un jour de mes autres enfants si je décide d'en avoir d'autres. Donc ça, c'est mes pourquoi. Je ne le dépense pas pour moi-même. Donc en fait, si vous, vous avez un vrai pourquoi, quelque chose d'important qui vous tient à cœur, vos enfants, le fait de, de contribuer ou le fait de mettre vos parents à l'abri, fait, le fait d'aider quelqu'un qui soit dans le besoin... Voilà, ça c'est un vrai pourquoi très important qui va faire que vous allez avoir les poils qui se hérissent et où vous allez vous dire « ouais, je veux y arriver ». Et au lieu d'y consacrer deux heures par jour, peut-être que vous y consacrez quatre heures par jour et ça ira deux fois plus vite. Et, et en plus de ça, vu que c'est quelque chose de bienveillant, vous aiderez d'autres personnes à faire de même. Donc voilà, c'est juste euh, génial. Donc si vous avez envie euh, de savoir de quoi il s'agit, eh bien je vais vous laisser en fait euh, un lien juste en dessous pour pouvoir me contacter. Et donc, du coup, euh, voilà, vous pourrez m'appeler, vous pourrez me voir directement au téléphone. Par contre, attention, hein, pas de spam. Hein. Des gens qui disent « Ouais, je suis trop fan de toi » ou des choses comme ça, ça ne m'intéresse pas, on est vraiment entre gens qui veulent, euh, qui veulent voilà, faire quelque chose de bien dans leur vie, qui veulent progresser, des gens qui ont l'état d'esprit pour le faire, si vous ne l'avez pas encore tout à fait tout de suite, ben, ce matin même je viens de faire une conférence sur le sujet que je vous partagerai ce sera uniquement dans ce groupe pour cette formation là, et si vous me dites que je... vous n'avez pas l'argent, et eh ben, ce sera à moins de 500 euros vous allez énormément évoluer dans votre vie, ce sera vraiment un truc de fou pour vous, en l'espace de quelques mois vous allez gagner mes 10 ans maturité et si vraiment vous sentez en vous-même que vous bah, vous dites mais de quoi elle me parle mais j'ai envie de savoir de quoi elle me parle et eh bien ce sera peut-être le moment de m'appeler mais seulement quand vous êtes motivé, hein, si vous êtes euh, Ouais, je sais pas trop quoi faire de ma vie, on verra bien. Euh, pff, honnêtement, les gens un peu euh, flemmards qui veulent le bon plan, euh, j'ai pas trop envie de les accompagner. Moi, je veux des vraies personnes qui veulent faire des vraies choses dans leur vie, qui veulent accomplir des choses importantes. Et donc voilà, si c'est votre cas, et eh bien avec très très grand plaisir, je vous répondrai au téléphone euh, et puis du coup je vous expliquerai tout ça plus en détail. Là, dans une vidéo, je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout en détail et et, et c'est pas pour tout le monde. Donc je préfère filtrer tout de suite. Je veux que des gens intéressés pour faire des choses de bien, pour améliorer les choses, pour améliorer le monde. Si vous ne voulez pas le faire, vous ne m'intéressez pas. Donc, même si cette vidéo, je sais qu'elle sera beaucoup moins vue qu'une vidéo où je vous montre une pause gel, par exemple, je sais que les personnes qui vont la voir, eh bien ces gens-là, ce sera exactement les personnes que je voudrais accueillir avec moi dans mon équipe, dans ma famille même, parce qu'en fait, euh, voilà, l'équipe, c'est devenu une famille. Donc, si vous voulez le faire, eh bien, vous m'appelez, alors on essaiera de de voir pour se prendre un créneau parce que j'ai pas mal d'appels ces derniers temps, il y a énormément de gens qui sont intéressés Je viens juste parler un petit peu autour de moi et wow, c'est juste dingue euh, donc du coup vous, vous essayez de m'appeler si vous n'y arrivez pas, vous rappelez un peu plus tard vous laissez me un message avec vos coordonnées euh, sur le répondeur simplement, et je vous rappelle quand dès que c'est possible. Voilà, je vous fais un énorme bisou et je vous dis comme toujours, donc euh, merci infiniment d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait et puis euh, de me mettre en commentaire si vous êtes super motivé à devenir un propriétaire d'entreprise, à gagner 1500-2000 euros par mois en récurrent une fois que la machine est lancée, que ça roule tout seul que vous faites ça et que vous pouvez en plus avoir euh, bien sûr bien plus si vous continuez à travailler à mettre de l'énergie dedans. Là je vous offre une Ferrari, ce sera à vous de mettre l'essence dedans. L'essence ça va être simplement votre énergie, votre détermination, votre mindset, l'état d'esprit et surtout le plus important, le heart set, ça on n'en parle pas beaucoup, c'est l'énergie du cœur. Moi, je fais tout avec le cœur, je le fais pour les autres, mais je sais que si je donne, eh ben je reçois en retour à travers l'univers, même si c'est pas à travers ces gens-là. Je sais que je retrouve les choses en retour. Donc, si on est toujours dans cet échange gagnant-gagnant, je donne sans même penser à recevoir dans un premier temps, je sais naturellement que ça va me revenir un jour ou l'autre. C'est pour ça aussi que je vous fais cette vidéo, que je vous fais toutes les autres vidéos, que je prends du temps pour vous faire ça parce que j'adore partager mon savoir. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important de vous le partager aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en galère actuellement, qui ont envie de faire, mais qui ne trouvent pas le moyen, qui ne trouvent pas un emploi c'est trop galère de devenir euh, donc, travailleur indépendant parce qu'il faut faire une formation, faut ouvrir son entreprise, euh, faut avoir toutes les connaissances, ça demande du temps, des sous. Là, ce que je vous propose, tout est déjà mis en place. Vous avez juste à suivre le plan pas à pas que je vous ai fait et ce sera pour vous, si vous vous donnez les moyens si vous êtes motivé, si vous êtes déterminé et puis si vous êtes coachable, donc coachable ça veut dire si vous êtes capable de suivre les conseils simplement qu'on vous donne voilà, je vous dis un énorme merci de m'avoir regardé et à très vite bye